Plus ce mois-ci, j'ai eu l'immense plaisir d'avoir en consultation privée un client français expatrié en Suisse qui vient de découvrir notre travail et je partage avec vous sa situation puisque ça peut vous aider hein, je pense dans votre réflexion d'investir dans l'immobilier ou pas à l'étranger. Alors cette personne que nous allons appeler Nicolas dispose d'une épargne personnelle de 130 000 euros et d'un salaire net mensuel de 7 7000 euros sur 13 mois en tant qu'ingénieur et son challenge aujourd'hui comme beaucoup d'entre vous peut-être regarder cette vidéo et de savoir où investir pour mieux rentabiliser son capital donc on va voir dans cette vidéo ensemble à travers une anecdote tirée de cette consultation privée comment une grossière erreur peut vous éloigner de votre objectif d'indépendance financière et comment l'éviter bonjour ici Romain Armato avec Life Invest et si vous voulez savoir comment sécuriser et développer votre patrimoine grâce à des marchés porteurs à l'étranger rendez-vous sur lifeinvest.com alors Nicolas est déjà investi en bourse, en crypto monnaie et aujourd'hui il souhaite répartir le risque et profiter de l'inflation des prix au mètre carré en investissant dans l'immobilier. Alors Par contre, selon lui, investir en France est rédhibitoire car les prix stagnent voire diminuent à certains endroits et les frais d'acquisition ainsi que les taxes sont trop élevés. Il faut savoir qu'il a déjà acheté sa résidence principale à Berne il y a plusieurs années et s'aperçoit que son patrimoine a fortement augmenté grâce à l'évolution des prix en Suisse. Et il sait qu'il est possible donc de réussir dans l'immobilier, mais pas n'importe où. Alors Il est plutôt bien parti, mais Nicolas a quelques regrets néanmoins, comme le Range Rover qu'il a acheté, la plus grosse erreur de sa vie, euh, m'a-t-il confié pendant l'appel. Ce véhicule lui a coûté 50 000 euros, le modèle Evoque, et il n'en vaut plus que 35 000. Un an après. Ou bien encore, il regrette d'avoir manqué l'opportunité d'investir au Portugal, là où les prix du mètre carré ont doublé à certains endroits, alors que son épouse est originaire de là-bas. Donc, en investissant 100 000 euros dans l'immobilier au Portugal entre 2016 et 2021, il aurait pu réaliser 50 800 euros de plus-value en cinq ans, sans comptabiliser les milliers d'euros de revenus locatifs perçus. Dites-moi en commentaire quels sont les autres marchés immobiliers qui ont fortement augmenté ces dernières années. Je intéressé de vous lire. Donc pour trouver la nouvelle pépite à l'étranger, Nicolas a très simplement décidé de se former et de se faire accompagner. Et c'est ainsi qu'il a rejoint notre programme Life Invest. Héritage, hein, lien en description euh, ci-dessous, dès que l'occasion s'est présentée. C'est une formation euh, au format vidéo qui apprend aux investisseurs à construire un patrimoine résilient grâce aux avantages de l'Estonie, le nouveau Luxembourg, hein, comme j'aime bien l'appeler. Et voici ce qu'il a pensé de la formation, étant un passionné d'immobilier, je cite, d'investissement en général, l'approche, et le prix attractif pour l'accès aux vidéos du programme ont piqué ma curiosité. Les vidéos sont simples, explicites, sans détour et permettent de se faire un avis clair sur les possibilités qu'offre l'Estonie, ma curiosité, je continue, n'étant hein, pas attisé, j'ai voulu en savoir plus vis-à-vis -vis de ma situation personnelle et de l'éventualité d'une opportunité de diversifier mes investissements. C'est pourquoi j'ai souscrit à l'étude de cas Life Index qui propose un entretien téléphonique avec Romain Armato. Selon lui, cela m'a apporté énormément de réponses et surtout, je souhaite saluer l'honnêteté de Romain Armato qui a su analyser ma situation avec discernement, ne me forçant pas à souscrire à des offres qui ne me correspondent pas salutations donc nicolas avait besoin d'être accompagné par une personne de confiance sur le terrain professionnel qui défende ses meilleurs intérêts et même si nicolas n'investira pas immédiatement en estonie puisque on a défini ensemble d'autres priorités il sait comment s'y prendre lorsque il sera prêt hein, tout simplement, mais en attendant, il recevra les meilleures opportunités sur le marché grâce à l'alerte privée Life Invest. Prenons le contre-exemple maintenant, celui de Victor, un de nos investisseurs pionniers hein, qui, avec notre aide, a investi 54 000 euros à Tallinn en 2019, a généré un résultat net d'exploitation d'11 de 500 euros et a fait fructifier son patrimoine de 14 500 euros, soit un montant total avant impôt de 26 094 euros en trois ans. Donc, 41 091 euros séparent Nicolas de Victor pour avoir fait deux choix opposés, sans compter bien sûr le manque à gagner que représente chaque année supplémentaire de détention du bien immobilier en Estonie. Naturellement, le Range Rover s'est déprécié, tandis que l'immobilier en Estonie a connu la plus forte augmentation des prix au mètre carré d'Europe ces dix dernières années. Personnellement, je continue de privilégier l'investissement immobilier en Estonie, même si l'Orange me fait les yeux doux. D'ailleurs, je viens de signer un nouvel investissement locatif hein, il y a quelques jours. Alors, en indivision, avec ma fiancée cette fois-ci et à crédit, avec une banque estonienne hein, je publierai un contenu sur le sujet bientôt et aujourd'hui en plus d'être rémunérateur l'investissement en estonie est encore accessible mais il ne faut pas tarder puisque la plupart des investisseurs à haut revenu des investisseurs étrangers notamment finlandais sont en train de rafler les biens les plus rentables donc si comme nicolas vous êtes ouvert d'esprit et que vous souhaitez ajouter de la valeur à votre patrimoine grâce à l'évolution potentielle des prix, je ne peux que vous encourager à choisir notre nouvelle stratégie Life Invest Heritage en description ci-dessous. D'ailleurs, certains experts s'attendent à ce que les prix de l'immobilier dans les meilleurs emplacements d'Estonie atteignent plus de 7000 euros du mètre carré contre 2350 euros Aujourd'hui, en moyenne, incluant tout à refaire, le moche, le beau, le premium, soit un gain en capital à réaliser de 198%. Donc, que vous décidiez de nous rejoindre ou pas, ça ne fera pas grande différence dans ma vie, mais franchement, je serais très heureux de pouvoir vous aider à réussir votre investissement à l'étranger. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider Trois possibilités.